Salut, salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 76 de Boruto en seulement 3 minutes. Le village des feuilles a été surpris par l'arrivée de Daida, Daimon et Amando qui ont finalement du tout avoué depuis le début. Les révélations choquantes du scientifique ont alarmé Boruto qui est de plus en plus à Momonoski, au tosuki. Mais, que va-t-il se passer dans le chapitre 76 Boruto, voici le résumé complet du chapitre 66 de Boruto. Alors, let's go! <musique> Le chapitre 76 de Boruto représentera Aida portant un manteau de fourrure verte. Je vous rappelle que le chapitre 76 n'est pas encore disponible en français. Si cela arrive, alors je ferai un autre résumé sur ce chapitre-là. Le chapitre 76 de l'œuvre de Kishimoto reprend le crime fangé de Boruto 75. Le jeune Uzumaki est encore sous le choc de la vision provoquée par Monosuke et se souvient des mots qui lui ont été prononcés plus tôt. Tes yeux bleus vont tout te prendre. Quelques instants après une intervention de Kawaki, Amado se met à pleurer au souvenir de sa fille et Aida dit qu'elle est fatiguée. Pour les personnes présentes, il est temps d'aller se coucher et de se reposer. De retour dans leur chambre, cependant, Boruto, Kawaki et Aida ne pourront pas dormir à cause de trop de pensées. Le lendemain matin, après un copieux petit déjeuner, Aida dit qu'elle en a assez et demande la compagne d'autres filles. Sarada et Soumire entrent dans la maison en gardant les petits groupes formés par Aida, Daimon, Boruto et Kawaki. L'un des garçons de la maison, les deux filles poussées par Aida vont parler de leur secret, comme dans une soirée de pyjama. Aida avoue son amour pour Kawaki à ses deux nouveaux amis. Aida va demander à Sarada ce qu'elle pense de Boruto. Pendant ce temps, Boruto et Diamond jouent au jeu vidéo ensemble. Cependant, le ninja de Konoha sera à nouveau approché par Momonosuki. Réalisant la situation, Kawaki demandera à Lotto de se manifester. Et le chapitre prend fin. Je viens de vous résumer le chapitre 76 de Boruto. Que va faire Kawaki maintenant que ses soupçons se sont vérifiés La suite va être fracassante, car Kawaki va essayer de protéger Naruto contre Boruto. Ce qui va peut-être amener de nouvelles confrontations. Si vous voulez en savoir plus sur si les théories concernant les futurs et les résumés, alors vous êtes dans le bon endroit. Ici, j'ai fait du Boruto, du Black Lover et aussi du Dragon Ball et One Piece. Abonnez-vous si vous aimez Boruto et les autres magas. Et surtout, n'oublions pas, vive le manga